Les exercices d'aujourd'hui, qui nous viennent d'un collègue que je ne connais pas, mais dont je trouve les fiches d'exercice très bien. Euh, donc, départ. Bon, ben, ça veut dire qu'on part d'ici. Où on nous dit, calcule le double de 10. Le double de 10, c'est 20. Cherche alors la case où tu trouves ton résultat. J'ai trouvé 20. Ah, là, il y a 20. Et à côté, c'est marqué E. Note la lettre sur le trait du premier mot. Le premier mot, il est ici. Donc, le premier trait, il est là. Donc, ici, j'écris E. Et ensuite, on me dit, calcule le triple de 9. Le triple de 9, c'est 3 fois 9, 27. Donc, j'écris 27 et je cherche le 27. Ah, il est là. Je trouve N. Donc, j'écris ici N. Et il y a un point rouge avant le 27. Ça veut dire que j'ai une aide qui m'est donné quelque part, alors qui m'est donné quelque part, ah ben oui, ici, 27, on me dit 9 stylos, c'est 3 fois plus que 3, donc le prix sera 3 fois plus élevé, 9 stylos, parce qu'on me disait 3 stylos, c'est 7 euros, quel est le prix de 9 stylos 9 stylos, effectivement, c'est 3 fois plus que 3 stylos, ça va coûter 3 fois plus que 7 euros. Donc je trouve 21 et ensuite eh ben, le 21 il est ici et je continue à faire mes exercices. Donc ça pour la première page, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer hein, puisque c'est la seule chose qui, que vous avez vraiment besoin, c'est euh, d'écrire cette phrase-là au fur et à mesure.